Bonjour, Jean Mallet. Enchanté. Euh, le vélo est très stable et très agréable. Euh, maintenant, avoir l'assistance qui est presque un peu trop puissante par rapport à ce que je connais. Moi, je veux faire un petit peu d'effort physique. Ouais. Donc euh, j'aime bien utiliser euh, au minimum, parce que comme ça j'ai de la réserve, s'il y a une grosse côte ou s'il y a un col à monter, bah, je sais que je peux monter en niveau d'assistance. C'est ce que j'aime bien dans, dans, dans le vélo électrique, et rouler euh, au, au niveau minimum, parce que comme ça bah, on est assisté, on roule un peu plus vite que la normale. On, on fiabilise son temps de déplacement, ça c'est un deuxième élément qui est très important. Je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas un vélo assisté. Moi je roule depuis 9 ans, puisque depuis mai 2007 je roule en vélo électrique. Après deux vélos à moteur roue, trois, quatre vélos à moteur pédalier. Donc ça, ça va être le cinquième vélo à moteur pédalier. Donc on a une petite vue des choses, ça va assez vite. Alors mes premiers tours de secours sur le Gazelle pour avoir roulé avec même des vélos 36 volts de concurrents. Euh, euh, L'assistance est très agréable, beaucoup plus coupleuse, c'est la plus coupleuse que je l'ai essayée. Euh, sincèrement, j'ai été euh, agréablement surpris par la partie -ci. Bon, Les finitions Gazelle, j'ai connaissais j'ai déjà roulé sur un Gazelle il y a quelques années. La sonnette qui est assez jolie puisque c'est juste euh, en tournant que l'on a sur la poignée, comme pour les poignées, les changements de vitesse c'est très amusant et très sympa bon les poignées sont assez agréables à pour proposer les mains dessus elles sont avec un petit un petit dépassement euh, ensuite c'est une poignée tournante classique je, moi je suis plus avec le shifter qu'avec la poignée tournante mais bon et puis il y a bah, les freins magura qui sont le top en termes de freinage euh, bah, patin hydraulique le carter de chaîne qui est complètement fermé qui permet d'éviter de se salir et qui fait durer la chaîne beaucoup plus longtemps puisqu'il n'y a pas de saleté qui vient de se mettre dessus. La lumière qui s'allume et qui s'éteint sur la dynamo-moyeux. Les pare-jupes les pare pour ne pas, pas avoir de remontée d'eau quand on, on roule sous la pluie. Le vélo est très agréable à rouler. Il, euh, vraiment, il est vraiment très, très roulant, très agréable, très bien équilibré. Le, comment ça le, le système d'information du d'impulse est euh, Assez simple, vraiment il y a le strict minimum, mais euh, l'assistance en 36 volts marche très bien. Voilà, euh, le, le système de sonnerie est assez amusant, les freins Magura sont vraiment très, très agréables et puis bah, la position du cadre correspond parfaitement à, à mon usage habituel de vélo. On est vraiment sur des vélos euh, très agréables à, à utiliser. Ouais. Moi j'ai utilisé plusieurs fois le modèle d'essai, euh, donc un Orange avec un moteur euh, Impulse et, euh, et franchement j'ai été, été emballé. C'est très agréable, on a une position très confortable, on, est, on se sent un peu comme dans un fauteuil. En plus le moteur Impulse, moi c'est un moteur que je connais bien puisqu'on fait aussi euh, la marque Kalkoff hein, qui utilise le même moteur. Et, et c'est un moteur qui est très sympa avec beaucoup de couple, euh, c'est un moteur à capteur d'effort. Et en plus, euh, dans la version du Gazelle euh, de l'Orange que j'avais, on avait en plus les freins hydrauliques, donc euh, on a tout, tout qui va bien. Quoi. Un vélo confortable, qui freine bien, qui aide beaucoup, voilà, rien à dire. Super.